bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette super simple efficace et rapide il s'agit en fait de la recette de poudre pour euh, les pastilles de la vaisselle on va dire mais en poudre euh, de Bea johnson donc on va utiliser 400 g de cristaux de soude 100 g d'acide citrique et 150 g de sel fin allons-y Donc voilà, après vous mélangez tout ça. Une fois que tout est bien mélangé jusqu'au fond, ben, vous allez simplement prendre une petite dose, le mettre là où vous mettriez votre tablette et c'est bon, on est bon. Niveau liquide de rinçage, vous pouvez utiliser du vinaigre, c'est nickel, ça enlève les taches de enfin, les, le tartre, etc. Il n'y a pas de souci. Et aussi, enfin moi j'utilise ça depuis deux ans, j'ai aucun souci. Je sais que c'est ce que Béa Johnson fait aussi, elle a aucun souci. Euh, le sel régénérant, vous pouvez utiliser du gros sel. Je fais, j'ai aucun souci avec mon lave-vaisselle. Donc voilà, euh, voilà, voilà, que vous dire d'autre. passerez totalement naturel. Euh, si vous êtes intéressé, je vais encore faire plein d'autres recettes. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que je, je vise la simplicité. Donc voilà, si vous aimez ne pas vous casser la tête, mais passez au naturel. Abonnez-vous Allez, à la prochaine vidéo Ciao, ciao